Euh, donc c'est dans le cadre du, du concours de l'Agenda 21. Euh, donc on a un petit peu lu l'énoncé et on y a trouvé une possibilité de, de créer l'outil. Il s'agit d'une maison polyvalente, euh, une maquette. On a voulu faire en fait une maquette d'une maison mitoyenne bruxelloise. Au départ, on a eu une, une réflexion interne donc, euh, avec les assistantes sociales aussi avec qui on travaille. Et donc, on a eu l'idée d'avoir euh, un outil euh, très pédagogique. Et ensuite, la réalisation a été faite en interne aussi donc, euh, mm -hmm. par notre collègue Christine. Donc, elle a servir en fait à créer des animations. Pour nos usagers, donc dans le cadre de l'insertion par le logement et aussi en conseillant en rénovation. D'abord un public de locataires, donc qui en, en tout cas habite ici dans le centre-ville, où il faut vraiment leur expliquer l'éducation au logement, donc c'était principalement l'idée. Et ensuite on travaille aussi avec les propriétaires. Donc là on est plus en conseillant en rénovation, et donc pour tout ce qui est technique au niveau de la toiture et de l'isolation. La maison, c'est plus ou moins un dixième d'une maison traditionnelle. Ça a été en, en trois temps. Donc il y a eu une petite maquette que je n'ai pas, qui est une, maquette, une petite maquette en carton au quart, pour vous montrer un peu le, le, les principes euh, constructifs. Parce que l'enjeu le, de la maison, c'est qu'elle soit très détaillée. Euh, en même temps assez grande pour être suffisamment visuelle mais assez petite pour être transportable c'était pouvoir la démonter mais il fallait que ça reste réaliste donc euh, les charnières sont invisibles enfin, tout le, le, le principe de montage n'est pas visible en fait c'est un travail d'architecte en miniature et puis après faire la réalisation donc j'étais en même temps architecte et entrepreneur mm -hmm.